Bonsoir, voilà, bonsoir. <rire> Alors bonsoir à tous, euh... bonsoir. Il est 16h, je dis bonsoir. Et je risque de repartir, aller chercher un petit pain ou je sais pas quoi. Allez, c'est parti Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on joue à euh, Sacri. Sacri, on joue à Sacri. Tu connais Sacri Voilà. Euh... Voilà. On va voir ça. Voilà, donc on va jouer à The Return of Caesar, the Escape. Et on va jouer aujourd'hui euh, bah, avec euh, notre cher ami Piouf. Bonjour Piouf. Ah comment vas-tu? Et bien, bah, oui, en effet, on est accompagné de Piouf qui euh, va nous aider dans ce let's play pour euh, pouvoir savoir ce qui si s'est passé. Bah, écoute, euh, je te dis, on va y arriver. Hein. Allez, c'est parti. Okay. Je vais lire le dialogue et ensuite tu vas beaucoup plus parler, hein, je, je vous lire. A long time, again. a long il y a longtemps. Quand en fait on s'est trompé de Rome et qu'on devait prendre la Rome française mais qu'on a pris la Rome anglaise. Ce n'est fou. Et eh bien du coup, euh, je vais vous résumer après le truc. Parce que j'aime pas lire l'anglais. trouve que c'est pas trop rapide. Et l'épée a été replacée et euh, le monde a été mieux, voilà! <rire> Donc ça va être le let's play à l'anglaise vu que je me suis trompé de Rome. Bah écoutez, c'est très bien, de toute façon j'ai même pas ma manette, c'est vraiment pourrave, hein. c'est ce qu'on se le dit entre nous. Ça me rappelle mon aspect narratif. <rire> Bonjour, Monsieur Smith. Maître Smith. Oh, mon dieu, princesse Zelda. Euh, vous êtes encore partie du château toute seule. Le ministre va encore s'inquiéter pour vous. Vous devriez euh, le savoir. Enfin, oh, vous inquiétez pas à propos de lui. Oh, vous inquiétez pas à propos de lui. <rire> Il va, Il va très bien. Euh... est Piu, euh, c'est la, la fête au village, euh, la fête annuelle euh, du Minich, du festival Minich. Je pense à ça. Um, I found he... euh, je, je pense. Je pensais Que lui et moi, allions allons euh, ensemble. Parce que euh... oui. Would you mind terribly Est-ce que, euh, il, parce que bah, ça, ça vous dérange Oh, si, c'est pour ça que vous êtes ici. Oh, euh, bah, va euh, bah, bah, m'a aidé très tard euh, la, la, bah, hier. Du coup, il est encore en train de dormir. Mais euh, vous inquiétez pas. Euh, euh, oui, euh, il peut y aller avec vous. Euh, c est, c est, ça pourrait être bien. Euh, piouf, it's time to get up. Ah putain, qu'est-ce qu'il me plaît là. On a mon père là en fait. Je me suis vas de la bonne parole pour piouf. Piouf, c'est moment de se lever. Oh, et qu'est-ce qu'il me veulent là. Punaise, on la dieu. on la dieu. On va faire une voix comme ça en plus, va un de Bon, bah, on va voir tout de suite parce que bon... Ah c'est la mais il est fou là encore. Et hey, ouf, La princesse Zelda est ici. Elle, elle voudrait que tu que tu ailles avec elle au festival. Tu te joignes à elle, tu pourras aller au festival. Ouais, ouf, Allez, euh, allons voir le festival ensemble. Maître Smith, donc mon grand-père. Euh, T'as déjà donné la permission pour que tu puisses... Euh, Pourquoi tu puisses y aller. Euh, ouais. Après tout ça, après le festival. Euh, euh, le festival, c'est euh, seulement euh, une fois par an. Vas-y, euh, amuse-toi. And will you, there you can do me a favor. Euh, Et si, et quand tu y vas, ce que tu pourrais me faire. Euh, une... Euh, comment dire ça je, je, vois, je vois absolument ce que c'est, mais... Une... Euh, une faveur, finalement. <rire> une faveur. Voilà, c'est parce que j'avais un autre mot en tête, mais... Euh, it just finished making... Je viens juste de finir l'épée pour euh, le ministre de, du château d'Airol. Euh, c'est... J'aimerais que tu lui donnes... Vous avez accepté de donner l'épée. Ok, bon, on y va. Allez, ah, Blade, that be euh, present. Cette épée euh, appartiendra aux au gagnant de la compétition. Voilà. Ne l'oublie pas. And will the two of you may be children, friend? remember, rappelle-toi, ne la perds pas, and will the two of you... J'ai pas compris, par contre je, je sais pas du tout, May, c May, ça me bloque, May, je sais pas. Euh, Zelda et la princesse Zirul. <coughs> Non, ça ne va pas dire ça. Hein. Bah, tu, tu, tu dois euh, la protéger, tu dois faire en sorte qu'il ne lui arrive rien. <coughs> mm. euh, maître Suisse euh, ne, ne vous inquiétez pas. Euh, je suis parfaitement euh, sauve. Saine et sauve. Euh, Allons-y, Piouf, allons voir le festival. Mais bon, j'ai vu un coffre là Voilà Ah c'est dur Comment on fait pour les prendre Ouais 5 rubis voilà Un rubis voilà Alors je tournais dans ma chambre parce que je pense que j'avais vu des trucs. Juste regarder, hein, juste regarder. Ok, Je me re, je mets un peu au contrôle parce que je suis pas en manette C'est pas bien euh. Piouf Piouf par ici Ah putain mais me veut là Franchement ouais. Oh là, là. Piouf, dépêche toi Allons-y Par ici Viens ah, Dépêche-toi Hurry up Bien Nous y sommes Le château d'Ayril Ah, je m'en souviens Je me souviens du début, alors c'est pour ça que j'arrive à vous traduire rapidement, mais... Bien sûr, dans les prochains épisodes, je penserai, euh, ou pas, à prendre le jeu euh, en, en français. Euh, nous y sommes. Piouf, euh, c'est pas marrant. Tu trouves pas ça euh, rigolo Allons-y. Allons faire un tour. C'est dommage qu'ils ont pas fait de remake de Minishka parce qu'il était vraiment génial. Piouf, c'est une story qui, c'est une histoire, une <rire> C'est une... une histoire, une histoire, une légende qui, il raconte une légende ici. Ah non, c'est un conteur. Ici, euh, tu devrais t'arrêter, et écouter un petit coup. Oh, euh, j'ai. I wonder that's over there. Ah, oh, il y a quelque chose là-bas. Bon. simplement. Ah, donc les les sont sont réels. Mon père le disait tout le temps, me le disait tout le temps. Oh, euh, regarde ça là-bas. dit euh, t'as jamais euh, euh, jamais souhaité, dis dis, euh, wasn't there going to be a sword fighting castle? Uh, dis, hey, tu savais qu'il y avait euh, un tournoi euh, au château? Bah si, je le savais. Um, I wonder, j'aimerais que euh... J'aimerais savoir qui va gagner cette année. Oh, regarde ce qu'il y a là-bas! Là, là c'est un mec qui vend des épices. Oh, c'est un film au festival, c'est trop fun. Oh, ça, oh, so pizza, and my fresh fruits. Ouais. Ok. Ah, <rire> eh bien, nous avons un gagnant! Oh, map! My! Oh, princesse, vous avez gagné le grand prix. Wow, Et quel est choix Allez-vous choisir entre ces trois prix En premier, nous avons ce cœur. Ma ce, ce, ce, ce, ce, euh, ce magnifique euh, cœur euh, en pierre. Ensuite, nous avons ce, ce magnifique... Euh, oui et finalement, nous avons ce petit bouclier. So, donc, vous choisissez lequel mmh, Laissez-moi dire, le joyau, mmh, peut-être ce la, le, le, le cœur de pierre, oh, c'est vraiment trop mignon. Choisissez celui qui vous plaît. Le, le petit bouton bouclier est adorable. Je pense que je vais le prendre. Quoi Mais... Mais... C'est pas un peu moche comme truc Et quoi à propos du, du cœur en... Du cœur de, de, de pierre Il est franchement sympa. Oh ou cette belle ju belle que j'aime Elle est très, très mignonne Honnêtement Je ne comprends pas vraiment Pourquoi vous prenez ce Little Ce, ce petit, petit truc. Oh non moi je veux le petit bouclier Est-ce que je peux le prendre euh, Bah, Vous êtes vraiment Et vous avez des goûts étranges de Pour une princesse Bien. Ok eh bien, vous pouvez prendre le petit bouclier Hey, je voudrais te donner quelque chose. Est-ce que le petit bouclier tirait pas à perfection? Ok, ok, d'accord. Ouais, et hey, il te va comme un gant. Euh, maintenant tu pourras mieux me protéger avec ce petit bouclier. Oh euh, j'ai oublié. On doit donner les.. On doit donner bah L'épée euh... euh, du, du. de maître Smith au château. Voilà. Allons-y, Smith. Smith, euh, piouf. <rire> Quand je suis peut-être un Smith, hein, c'est pas.. Vente, je vais faire un truc suite. Voilà. Voilà, c'est mieux. Bien, allons-y. Piou. Dépêchons-nous, le château est par là. Ouch! Elle m'a fait vraiment mal. Or, si tu. C'est. Euh... C'est un, un mojo. Euh... Une peste mojo. Euh. Mais les gardes m'ont toujours dit euh, qu'elle bah, qu était méchante et qu'elle était là. Euh, euh, Pio fait quelque chose. Sinon on n'arrivera jamais au château. Euh, if only we had some way to defend ourselves against. Je vais changer de jeu. <rire> et voilà, terminé oublie-moi s'il te plaît, monsieur, sir, monsieur, garçon, garçon, ouais. J'ai entendu dire qu'il y avait un festival, du coup je suis allé faire mon commerce, quoi. Mais bon, en fait j'aime bien jeter des graines sur les gens, alors du coup je crache des graines sur tout le monde. C'est vraiment pas très bon pour mon commerce. Bon, je retourne dans ma cave. Voilà, c'était la première énigme du jeu. Si tu ne l'as pas compris, tu as un problème. Voilà. Actually, actually euh, je pense vraiment... Je suis je, je, je, je navré pour elle et son business. Euh, je suis je, je, bah, je navré pour elle, mais elle m'avait vraiment fait mal. Bon, euh, allons-y. Oh piouf You Bru tu viens tu, tu viens me donner l'épée Ah c'est Zen as the Kingdom of the Bien moi le maître Moi le ministre euh, Dairul, c'est-à-dire Potou j'accepte de prendre l'épée you, you you came just in time tu, tu arrives juste à temps. La cérémonie, elle est commencée. Ah, je suis désolé, mais je dois y aller. Je dois me préparer pour la cérémonie. Je vais mettre un amas de pixels invisibles. <rire> non. Euh, je... I had a good time at the festival, thanks. J'ai passé un beau moment au festival. Merci de venir avec moi. Donc tu es là, Piouf. Pourquoi ne te joindrais-tu pas à nous pour la cérémonie Est-ce que tu connais cette épée, Piouf Elle est appelée l'épée Miniche. Et elle, fait, elle enferme tout le mal dans ce, ce coffre. L'épée Miniche est sacrée par le peuple d'Aïrur. La légende raconte qu'il y a longtemps, les miniches ont donné cette épée, tout, nous ont donné cette épée, pardon. How, how, whoever, whoever, ça je ne sais pas. La personne qui... Tout ceci, s'il vous plaît. La personne qui gagne la compétition a l'honneur de pouvoir voir cette épée. Voilà. C'est parti, lançons cette que la cérémonie commence. Vati, champion de la compétition, you vous avez le vous avez vous bah, venez aller chercher votre bien votre récompense parce qu'il y a aussi l'épée euh, en cadeau en fait. <rire> vous êtes to thing would go this well. To to thing would go this well. OK, j'ai pas compris. Les l'épée l'épée miniche qui dans band ben dans le band dans le bon le bon coffre bond, ferme tout ce qu'il y a spoken speak spoke, spoken par, parler dans les le les, le lore il y a This, ce, ce, ce coffre conscient ce que je souhaite voir. Je vais m'en emparer maintenant. Ah, ah, ah, ah, personne ne peut me faire face. Mais la victoire ne revient qu'à moi. J'aurai la Picorie Blade. J'irai Picorie au départ. Miniche. Blade, l'épée miniche. Le moment... J'ai attendu depuis tant temps. <rire> Qui êtes-vous et d'où venez-vous Pourquoi faites-vous cela Ah, la princesse qui a les pouvoirs de la lumière. Ah, ces mystérieux pouvoir qui coulent dans le sang royal des femmes. In your family ever since it was given to your people. Dans ta famille, ever since it was given to your people. Dans ta famille, tout ce. Je sais pas, je comprends pas. Euh... Si je suis venu ici, c'est pour euh, devenir. Si, si je pars ici, you only cause me trouble later. Si, si je pars d'ici, euh, tu vas bah, tu tu m'emmerder, quoi. Donc, Zatwil, euh, bah, je, bah, je dois toi, sûrement, euh, te détruire. Donc, euh, la, la seule solution, c'est euh, de te transformer en pierre. Hé hé hé hé! Oh! Tous ceux qui se tendent devant ma route euh, vont mourir un jour ou l'autre. Maintenant, le pouvoir qui se cache dans ce coffre est à moi. Quoi Vide. Mais il n'y avait que des monstres à l'intérieur. Qu'est-ce que tout cela voulait dire Bien. Je pense que la force doit être quelque part, dehors. I'm not hurry. Je ne suis pas pressé. Je peux prendre le temps de la rechercher. <rire> ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père? Smith? Bonjour? Non, au revoir. <rire> Piouf, oh, tu t'es réveillé. Tu te sens bien? Viens, écoute le roi veut de vous parler It was you c'est tout ce que vous avez entendu. Un homme nommé Vati a transformé ma petite ma fille en, en pierre, en statue de pierre, et la seule chose qui puisse briser la malédiction est l'épée miniche, l'épée cassée miniche, mais Vati chantait uh, the Blade, mais Vati a cassé uh, l'épée, however, c'est however, omis. Um, I have no uh, given up. What do you mean about the pick the minish? Je, je n'ai, mais je n'ai rien entendu là-dessus. Euh, Qu'on pense? What do you know? Que savez-vous à propos des miniches? Euh, les miniches, euh, bah, vous, vous parlez de ceux qui sortent des contes de fées? Oui, ce sont les mêmes. Sauf que les, miris, les Miniches ne sont pas des légendes. Ils existent vraiment. Aucune personne en dehors de la famille royale euh, ne connaît la vérité à propos de cela. Euh, les Miniches euh, ont forgé l'épée sacrée. Euh, vivant. Ils vivent dans la forêt. Ils vivent dans, dans, des, dans des lieux sacrés. Comme la... Ah non, ils vivent dans la forêt miniche. Uh, they should all to repair the broken blade and before sword. Ils devraient uh, être aptes à réparer l'épée uh, cassée. Voilà. Quoi mais je pensais que ce n'était qu'un conte de fait. Ils avaient disparu. We Ils... must dispare. Quoi mais nous devrions euh, disperser euh, les soldats euh, dans, dans tout le, le continent. Je sais pas. Euh, non, les soldats n'y arriveront pas. Les picots les. Les miniches ne peuvent être vues... que par les enfants. house, How. tout le search for dead. Est in fact... Nos soldats euh, pourraient... Rechercher. Rechercher pour des jours et ne rien trouver. Ah, je vois. C'est bien... Euh Uh, the case, the case, the case. Then we try not send... Alors, bah, pourquoi pas toi, Piouf Si Piouf le veut bien, mais bah dans ce cas-là, euh, il faut... Je, je te le demande. s'il te plaît, euh, aide ma précieuse Zelda à redevenir normal. The Picory should know how to create a new... Sword. Les Minish euh, devraient savoir comment créer une nouvelle épée euh, Minish ça devrait être tes... ton voyage devrait être dangereux euh, maintenant que les monstres sont revenus S'il te plaît, prends cette épée avec toi euh, along with... avec euh, l'épée cassée Minish vous acceptez, euh, bah vous, vous récupérez l'épée cassée, Minich. C'est une part de, de l'épée euh, qui doit être reforgée. Ne pas l'oublier. Et vous, vous avez euh, l'épée euh, de Monsieur Smith. C'est une épée. Euh, C'est une épée euh, fabriquée par votre grand-père. Très bien, maintenant que tous les soldats sont à la recherche, c'est parti. Deep Weaving, the Minish. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Par contre, je vais chercher le. Bah, le, le, le truc, tout simplement. En français, puis je vais sauvegarder. Puis si je dois refaire le, le jeu, c'est pas grave. Ok, ok, ok, ok, ok. Allez, voilà, c'est bon. Ok, bon, on va se laisser là. Hop. Et laisse-moi passer. Bouh. Bon, et eh ben écoutez je peux vous dire voilà que euh, bah, que voilà tout simplement voilà les chavais j'espère que ça vous aura plu alors on ne s'attend pas <rire> donc voilà euh, je vais sauvegarder de suite euh, parce que voilà euh, mais euh, je vais aussi changer la langue et je pense que ça je peux faire ça directement depuis le menu non Je demande si je ne peut pas faire directement depuis. Euh... Bon, je vais, je vais essayer de rallumer peut-être. Open. Ah, voilà. <rire> <rire> bon bah pour le prochain épisode bah du coup il y aura euh français. Voilà salut <rire>